Bienvenue au salon Art de Plaire, je suis Céline, coiffeuse au salon depuis 23 ans et donc installée en tant que gérante depuis euh, 5 ans dans ce même salon. Nous travaillons en équipe de deux coiffeuses, avec Manon et moi-même. Nous proposons euh, tout type de prestations en tant que femme et, et euh, homme, enfants. Nous réalisons euh, aussi bien des coups, coiffage, couleurs travail de mèche, balayage, mise en forme, coiffure de mariage. Actuellement, nous réalisons beaucoup de, de coupes tendances en femmes, telles que les carrés, les coupes boules. En couleur, on fait beaucoup d'ombrés, des dégradés de couleurs. Et en homme, nous proposons aussi un service barbier. N'hésitez pas à pousser la porte de notre salon, nous serons ravis de vous accueillir. À bientôt